Salut les astros, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Déjà, pour vous féliciter, parce qu'on a atteint la barre des... On a même dépassé la barre des 1000 abonnés. Voilà, je suis super content, je suis super fier de vous. Hein, aussi. Euh, petit retour sur euh, la dernière vidéo, euh, le focusseur motorisé pour le, la lunette astronomique ou télescope. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de commentaires, donc pas mal de personnes qui souhaitent adapter le, le système à leur propre télescope ou leur propre lunette, puisque effectivement, moi, ma lunette, elle est faite d'une façon, euh, la vôtre, euh, c'est pas la même marque, hein, donc... Euh, d'une autre façon, mais le principe est le même, hein. on essaye d'avoir un support, euh, on y glisse le moteur euh, de, de barbecue avec le petit ergot pour l'empêcher de, de, de pivoter, et puis euh, le câblage électrique par contre c'est le même pour tout le monde. Donc dans la vidéo, je vous retourne à la vidéo, sous la zone de commentaire il y a euh, les liens, euh, de alors c'est pas des liens directs, euh, mais c'est un lien de recherche euh, sur euh, AliExpress parce que c'est là où je l'ai commandé Alors, vous, pouvez vous pouvez le commander chez Cdiscount vous pouvez le commander chez Amazon mais j'aime pas trop euh, ou vous pouvez le trouver également vous euh, trouvez ce matériel euh, chez euh, des professionnels ou dans les marchés aux puces ou etc. Où vous avez peut-être un vieux moteur de barbecue qui traîne voilà pour tous ces commentaires, donc j'ai essayé de répondre à tout le monde, il y en a encore plein qui arrivent, donc euh, j'essaye de répondre au fur et à mesure. Euh, là, je vous ai fait une petite séance euh, très très rapide, euh, vidéo, sur euh, ben, le fonctionnement du, fo du focusseur, hein, comment ça fonctionne euh, euh, pratiquement, donc comment faire la mise au point. J'ai fait une très courte séance, une euh, vidéo sur euh, la Lune. Donc j'ai focusé, la Lune, j'ai défocusé, j'ai focusé, j'ai défocusé, voilà, pour vous montrer un peu euh, la rapidité euh, d'exécution avec la, la, les, les petites commandes. Et puis euh, voilà, euh, le fait que ça ça ne bouge plus, hein, c'est terminé. Tous ces tremblements que j'avais là, euh, dans tous les sens, pour faire une mise au point. Alors déjà, faire une mise au point quand ça tremble, on n'y voit rien. Hein, donc euh, c'est un peu euh, euh, au pif. Donc là, c'est vraiment très très précis. On voit, il n'y a rien qui bouge, ou quasiment. Rien. On voit un petit soubresaut quand je, je change de sens. Hein, quand je focus ou je défocus, il euh, y a un petit, un petit moment où le moteur, il... Voilà, Tourne un peu sur son axe, donc il fait un peu trembler euh, la lunette, mais c'est vraiment très minime. Voilà, donc c'est assez pratique, euh, franchement. Alors, petite euh, dernière petite précision euh, le potentiomètre que j'ai utilisé est un peu trop fort, 4,7 kOhm, c'est un peu trop fort. Je pense que je vais réduire la valeur du potentiomètre à quelques centaines de ohms, pas plus, hein, donc euh, 100, 200 ohms, peut-être même 50 ohms. Hein, euh, pour avoir une plage de réglage beaucoup plus large, parce que là, 4,7 km on atteint très rapidement la valeur maximale euh, d'intensité, de, euh, euh, de voltage, hein, pardon, euh, pour euh, faire fonctionner le moteur euh, à plein régime. Euh, deuxième petite chose que je vais également modifier, euh, c'est que je vais rajouter, en plus du câble USB, je vais rajouter une sortie, hein, je, vais, je vais câbler au même endroit, euh, une sortie pile, donc pile bouton 9 volts. Hein, voilà. Euh, et euh, troisième chose, enfin, pff, trois doigts, troisième chose à dire, euh, c'est si vous n'arrivez pas à trouver un, un potentiomètre, vous pouvez tout simplement pff, le zapper. Hein. Je me suis aperçu qu'en mettant le potentiomètre à la valeur maximum, enfin à la valeur minimum, hein, c'est-à-dire qu'il voilà, ne sert plus. Euh, Juste en jouant avec les, les deux petits boutons, avance et recul, bah finalement, euh, la vitesse est suffisante pour qu'on puisse faire un, un réglage très fin par petite impulsion. Voilà. Euh, voilà. Donc si vous n'avez pas de potentiomètre, vous pouvez câbler directement l'alimentation USB, donc le plus et le moins, sur la borne NC et la borne NO, voilà, sans passer par le potentiomètre. Voilà pour les trois petits j'ai du mal avec les doigts, hein. les trois petites euh, choses que j'avais à dire sur ce, euh, ce bricolage. Et où que vous soyez dans l'univers, mes amis, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao